jean Nicou, les 50 ans de l'EPFL, il y a 50 ans, on a aussi marché sur la Lune hein, pour la première fois. Euh, il y a 50 ans, c'était aussi un peu à vous vos, vos débuts dans l'informatique en fait Oui, c'est le moment où j'ai fait ma thèse à l'EPFL. Et puis euh, le domaine de, des microprocesseurs s'est développé peu, peu d'années après. Mais il y a eu moyen à l'époque de, de travailler sur des calculatrices, sur des interfaces homme-machine. On n'en parlait pas à l'époque et là j'avais le rêve d'interfaces miniaturisées avec des projets assez amusants d'affichage sur une lunette, d'imprimante vraiment miniature, etc. On était au balbutiement, là c'est 50 ans de l'EPFL, 50 ans ça paraît tout proche, qu'est-ce que ça vous évoque le milieu était dynamique. On faisait des projets qui aujourd'hui apparaissent en diluvien, mais on était passionné par ces projets. On avait les moyens pour les faire. On avait des étudiants, des assistants qui étaient passionnés. Donc c'est resté avec maintenant simplement ben, une sophistication technologique beaucoup plus poussée. Pour vous, la, la grande révolution euh, C'est vraiment le, le microprocesseur Oui, parce que tout à coup, on a eu une possibilité de traiter de l'information et de l'amener à travers un écran, à travers un clavier, vers l'individu pour travailler, pour interagir, pour, pour jouer. Quoi. On voit bien comment ça s'est explosé. Alors à l'époque, bah c'est clair, on faisait des, on avait énormément de plaisir à, à mettre au point des programmes euh, qui, qui étaient tout à fait primitifs, mais chaque fois, ce qui est intéressant, c'est faire un progrès par rapport à l'étape précédente. Et là, alors on a été servi puisque sans arrêt la technologie amenait des nouveaux composants, des nouvelles mémoires et qu'il fallait euh, réinventer en quelque sorte de, de nouvelles stratégies, de nouvelles euh, applications. L'informatique, on a l'impression que c'est quelque chose de très théorique, mais vous, on, il me semble que c'était vraiment l'aspect pratique en fait, que vous recherchiez vous cherchiez des solutions en fait, pour améliorer le quotidien des gens. En fait. je, je cherchais à valoriser la technologie existante. Donc effectivement, ce n'est pas l'approche académique, je dirais traditionnelle, où on prend un problème, on l'étudie, et puis ensuite on, on cherche une technologie qui permettrait de résoudre ce problème. Là, c'était vraiment une approche inverse, carrément une approche de bricoleur. On se passionne pour les composants et puis on essaye d'en extraire en fait les meilleures caractéristiques. Donc la, la recherche, c'est une recherche de solutions, mais ce n'est pas du tout une, une recherche scientifique. Mmh. Donc c'est beaucoup plus proche d'une recherche industrielle où on essaye de, euh, de finaliser un produit et notre préoccupation n'était pas de vendre. Bon, ben, il y a eu des, des produits qui heureusement ont intéressé l'industrie, mais c'était chaque fois l'attrait de, de faire du nouveau, de partir dans des nouvelles directions. Maintenant, vous êtes retraité, mais vous êtes toujours actif. J'ai envie de dire, c'est comme l'informatique en fait. C'est quelque chose qui est vivant. Oui, la, tant, tant que la technologie apporte des nouvelles solutions. Mais là, j'aimerais quand même... Euh, euh, je n'évolue pas parallèlement à l'informatique. Hein, qui actuellement, bah, on ne la maîtrise plus. On utilise des couches de logiciels. Donc, euh, c'est encore les composants et, et l'assemblage de composants toujours plus performants, mais de composants qu'on maîtrise, et puis évidemment, si au lieu de, chercher, de viser le grand public qui veut des jeux toujours plus performants ou des applications euh, sophistiquées, si on vise le marché des jeunes, qui a toujours été ma vocation, dans le fond, d'essayer de, de, de, pa de passionner des jeunes pour qu'ils fassent quelque chose à leur niveau. Alors évidemment, maintenant, ben, ils ne font plus du tout ça parce qu'ils jouent euh, et ils se fascinent pour une habileté à, à jouer et à être en compétition avec d'autres jeunes. Et puis, bon, bah, typiquement, avec ces cinquantièmes, bah, j'essaye d'attirer des jeunes, mais pas pour qu'ils jouent, pour qu'ils comprennent des éléments d'informatique qu'on devrait enseigner, parce que on enseigne la physique avec des petites expériences simples que tous les élèves ont et puis on ne se préoccupe pas du tout les bases de l'informatique. De comment justement vous, vous voyez cet avenir De nos jours, on est, on est submergé de données. Est-ce que ça c'est quelque chose qui, fait, qui vous fait peur en fait Ou comment vous voyez en fait l'évolution de l'informatique Je ne m'en préoccupe pas. C'est hors contrôle. Donc j'essaie d'agir là où je peux avoir un certain contrôle. Discuter, c'est clair, on, on peut, on, tout le monde est préoccupé, mais en étant préoccupé, ben, euh, soit on en cause et puis on se fait voir, ben, on fait voir le fait qu'on est préoccupé, soit on agit, mais les, les possibilités d'action sont quand même terriblement réduites pour l'être pour normal soit on essaye d'agir dans un domaine où, où on apporte une contribution qui peut-être euh, ne l'intéresse qu'une toute petite minorité. Mmh. Et durant toutes ces années finalement, qu -ce qu'est-ce qu que vous gardez en fait C'est quoi votre plus grande fierté Mais, bon, bah, Ma fierté c'est d'avoir eu une équipe dynamique dans une école qui offrait ces possibilités de, de développement. Et là, je regrette un petit peu qu que dans, dans toutes ces activités du 50e, on, on oublie un petit peu trop euh, tout le travail qui a été fait par les professeurs qui, qui, ont, qui, ont, qui ont dû un petit peu forcer la main pour apparaître comme moi. Est-ce qu'on peut dire qu'à votre, si votre époque, il y avait vraiment un aspect ludique Vous avez développé des petits robots, enfin plein de choses. Est-ce qu'il y avait un petit peu cette envie vraiment de, de s'amuser, de, de, de, de prendre du plaisir avant tout Mais en, en développant, on a du plaisir. Alors maintenant, à partir du moment où on essaye de motiver des jeunes, bah, il faut un aspect ludique. Donc euh, l'aspect... Pédagogique, je dirais, avec mes élèves, là, ben, ce qui comptait, c'était d'avoir du matériel efficace pour leur apprendre le maximum dans un nombre d'heures données. Et puis maintenant, si on interagit avec des jeunes, où on aimerait les, les forcer à faire quelque chose d'intéressant. Là, effectivement, euh, il faut une stratégie un petit peu différente avec un matériel qui ne va pas suivre une démarche pédagogique complète. On, on essaye d'impressionner d'abord pour donner envie de comprendre, et puis ensuite faire la démarche inverse ou, ou recommencer à un niveau plus bas. Quoi. Alors le grand, grand plaisir c'était effectivement au début de l'informatique et de l'électronique de voir euh, comme les jeunes se passionnaient. Et le dauphin qui a, été, qui, a, qui a été développé pour des jeunes de, de 11, 12, 13 ans, c'était incroyable comme ils comprenaient bien et comme ils se passionnaient.